L'image d'un rêve brisé. L'océan était le plus fort et l'homme reste sur son bateau, assumant pathétiquement quelque chose qu'il considère comme normal. La fortune de mer, c'est peut-être aussi le vent, qui par miracle se lève soudainement à la bouée de basse terre. Alors le Renoir Guadeloupe se déploie, Bistock sans le record de Laurent Bourgnon à sa portée, un régal de voir le grand trimaran blanc naviguant à près de 20 nœuds. Et puis soudain, c'est fini. Trop de vent, un trimaran sans pilote automatique qui ne répond plus. Incontrôlable, le Renoir guadeloupe s'échoue tout près de Cap-Ester. Claude sera secouru, mais son aventure se termine en drame. Le marin est vivant, le bateau lui sera englouti par les flots, mais l'homme restera vainqueur aux yeux de tous. Ah